Vous vous réveillez à une époque de votre choix. À quel événement historique voudriez-vous participer et dans quelle mesure Changeriez-vous le passé au risque d'entraîner des répercussions dans le présent Vous décrirez votre voyage dans le temps en ponctuant votre récit d'images choisies. Vous avez 16 mesures. 15 octobre 66. Au clan de Californie, l'expérience est un succès J'ouvre les yeux sur une journée grise Que dis-je Sur une journée lumineuse Si la rue Grove pouvait parler, s'exprimerait-elle en douzaine Des milliers de fonctionnaires, de police, assassins Une justice complice, le cauchemar de King Le propos d'El Shabazz, Malik Prestance et dignité depuis le Congo, depuis le Mali Africaine présence en terre de génocide indiens. J'ai une pensée pour les frères menottés Ainsi sache que c'est pas le métal, c'est qui le porte Voyageur temporel, matricule, 2091 au rapport Je dis je pose une bombe un si tu cherches pas à résoudre le problème tu en fais partie Black Panther parti, je dis c'est qu'époque c'est quoi de quand tout m'a décrit pas Sale temps pour un nègre, Rétuyème pour un rêve, continue pas temps pour le verser Et Né c'est tout coup La disserte Dans la tête du colon c'est une affaire pognon L'histoire raconte la sienne puis la sixième Moi je trouve ça trop con depuis des siècles, nous on est tous là pour apprendre Mais tout ce qu'il a volé Je crois bien qu'un jour il faudra le rendre Excusez monsieur En vrai je bats les couilles Si dehors ça fête c'est que même faire parler les douilles Nous on va rien changer Grande force aux étrangers Pour la fermer Ils ont le mental en acier trempé C'est à vous décamper Faudrait vous étrangler Sorti de la classe On nous demande d'être fier d'être français J'ai la rage comme sans garage j'suis Nul à dépenser Je garde la forme Il faut que j'exprime le fond de mes pensées allons Enfant de la patrie, face au fils de pute, faut pas du tu penses qu'on a patrie. Considère-nous comme un patrie Si le racisme, la haine, tout de ça dans la partie. T'as les chômeurs et leur routine, t'as les smicards, c'est qui tu opines. Moi, je suis intermittent, donc je me dirige vers la ligne 5, direction le Bataclan. Je me doutais pas du guet tampon Les mecs de la CQ me saluent et deux secondes après, tant tant, je vois que ça cavale vers la cuisine. C'est recouvert d'hémoglobine. T'as les femmes qui crient et des asthmatiques qui ne retrouvent pas leur ventoline. Oh je me profile, pas du tout envie de me faire kill. J'en trouve une porte, on se serait cru dans kill pile. On s'est fait repérer le on referme la porte et on file. Oh. Certains sont venus pour chill, moi alors la j'étais la porte, t'avais tranquille. Mais le destin en a décidé Ou autrement. Un mec s'approche discrètement, il a trouvé un autre plan. Il se dirige vers les disjoncteurs et flancs. On se retrouve dans le noir total, du coup, c'est l'affolement. Profitant. Ça commence mal, je sais pas où je suis, ça ressemble à une mauvaise blague. J'ai des remontées de sky, je sais pas ce que je fous, assis acceptable. Ambiance rouge, tout ce qui m'entoure paraît différent, merde. Pas à l'aise dans mes nike, à peine réveillé, j'ai besoin d'air. Une odeur d'acrymogène plane, mais je sais pas d'où ça vient. Des gens chicanent, fait des pare-brises, avec de vrais parfums. Quelques condés veulent en découdre, mais c'est perdu d'avance. Je commence à perdre mes couilles face à cette vague de violence. Je me retrouve parmi des étudiants, bien plus chaud que des kairas. Ça avance, ça recule pas, prêt à tout pour Défense défends ses droits, en observant bien, je vois toutes les classes confondues. C'est un carnage, des crânes en sang, des vides de le long de l'avenue. Je commence à vader, tout ce que je vois n'est pas de mon époque. Qu'est-ce que je voulais J'ai la nausée, je reconnais aucun de mes potes. Va valoir, je prenne du recul, j'ai rien à foutre ici. Le journal indique le 24 mai 1968.